je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, il y a une information incroyable qui vient de tomber. Même, je dirais pas que c'est une information. Pour l'instant, ça reste une rumeur. Même si ça commence à s'éclaircir. Et ça commence à être vraiment magnifique. D'une beauté assez rare. Oh là là, on dirait un coucher de soleil et un lever de soleil en même temps. Si j'ai jamais vu ça. Apparemment, Zinedine Zidane serait intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Messieurs, dames, je vais répéter cette phrase. Apparemment, Zinedine Zidane serait intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Tu te rends compte? Zinedine Zidane. Arrête de faire semblant. Arrête de faire comme si je te parlais de je sais pas qui. Je te parle pas de Son Goku. Je te parle pas de Freezer. Ni de je sais pas quoi. Naruto ou je sais pas quoi. Là, je te parle d'un vrai joueur de foot. Hein? Zinedine Zidane. Une légende urbaine, une légende mondiale, une légende dans tous les milieux. Le mec qui a mis les deux buts face au Brésil, en finale de Coupe du Monde 1998. Le mec qui l'a marqué, c'était au XXe siècle. Il a marqué l'histoire dans le siècle dernier. Et là, en tant qu'entraîneur, tu crois qu'il s'est arrêté Déjà, j'ai une information que j'ai pu remarquer. C'est que Zinedine Zidane, il a commencé sa carrière. Voilà, il avait tous ses cheveux. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'à chaque fois que sa calvitie grandissait, son talent suivait, quoi. Est-ce qu'il n'est pas la balle, son secret, là, dans sa calvitie Parce que tout lui réussit en matière de football. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné hein Je t'attends, je t'écoute. Voilà, tu ne sais pas, tu n'as rien comme information. Il a absolument tout gagné. Tout gagné. Ce que Ronaldo Fenomeno n'a pas gagné, il l'a. Ce que Zlatan Ibrahimovic n'a pas gagné, il l'a. Donc, messieurs, dames, calmez-vous. Il a absolument tout gagné en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, on n'est pas loin aussi du sans-faute. J'ai le hockey. Tu vois Hein Tu vois les effets que ça me fait, cette information, cette... cette rumeur Ça me rend malade. Oh là là, si Zinedine Zidane vient au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, ça devient un club d'une dimension incroyable. Ça y est, on les met sur le même piédestal que le Real Madrid. Certes, historiquement, le Real Madrid ne nous regarde pas. Avec les trophées qu'ils ont, ils ne nous regardent pas. On va pas se mentir, ils ont toujours la classe, on les appelle la Maison Blanche. Voilà, mais quand je dis sur le même piédestal, je parle en termes d'armes. Tu vois ce que je veux dire Parce que Zinedine Zidane, s'il si, est intéressé par le projet du Paris Saint-Germain, c'est par rapport à quoi, messieurs, dames Quand il était au Real Madrid, qu'est-ce qu'il a entraîné La BBC. Qu'est-ce qu'il a fait avec la BBC il les a emmenés au top du top, sur le toit du monde. Trois fois Tu vois ce que je veux dire Il les a ramenés trois fois sur le top du top, par des chemins différents. Hein Allez, fermez les yeux, comme ça vous ne connaissez pas le chemin sans moi. Et maintenant, depuis qu'il est parti, où est la Ligue des Champions pour le Real Madrid Hein Où elle est Nulle part. Oui, le Real Madrid en a 15. Oui, le Real Madrid ne regarde pas le Paris Saint-Germain, je suis d'accord, mais ce n'est pas le sujet là. On parle de M. Zinedine Zidane, celui qui a réussi a remporté trois fois la Ligue des Champions. Et c'est le seul qui l'a fait, hein, dans cette configuration. Là, la configuration elle vient de changer encore une fois. Donc ça y est, son record ne sera jamais égalé. Et oui, il continue de marquer l'histoire. Il a marqué l'histoire dans le 20e siècle. Là, dans le 21e, il continue. Tu comprends Et là, on lui donne la possibilité d'entraîner de, la M&M's. Tu penses que lui, c'est pas un amoureux du beau jeu, du beau football Après avoir entraîné la BBC... C'est logique qu'il aille entraîner Messi, Neymar et Mbappé. Il a eu Benzema, Bale et CR7. Là, lui, il va pouvoir trancher sur le débat. Qui est plus fort entre CR7 et Messi Et nous allons dire, voilà Zidane a raison Ben oui Le joueur de foot, le préféré des Français, Zinedine Zidane, qui pourrait devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Oh là là Mais ça, c'est n'importe quoi et puis ceux qui disent que ouais mais Zidane qu'est-ce qu'il va apporter à Paris Paris c'est une équipe euh, euh, sans âme, sans histoire, vous ne connaissez pas ce que Zidane a rapporté au Real Madrid. Vitesse de jeu. Placement intelligent. Vision. Efficacité. Hein Classe. Grandeur. Tenacité. Tout était au rendez-vous. Rien n'était laissé au hasard. Alors, Monsieur Zinedine Zidane, moi, je tiens à vous dire quelque chose. Sachez que malgré euh, euh, ce qu'on peut dire sur vous, que voilà le fait que vous soyez un natif de Marseille, ça pourrait vous freiner. Alors, nous, on n'a aucun problème. Nous, on aime l'histoire. On ne va pas se mentir. Euh, on va dire la vérité. Aujourd'hui, si Marseille a une étoile, c'est un petit peu grâce à un Parisien. Bernard Tapie, paix à son âme. Celui qui a réussi à emmener euh, un club comme Marseille... Jusqu'en jusqu Ligue des Champions, donc peut-être qu'un Marseillais peut faire peut rendre l'appareil. Peut-être que Zinedine Zidane peut venir au Paris Saint-Germain et nous montrer la voie. Alors ça, ce serait absolument magnifique. Ce serait absolument génial. Oh là là Non, là, j'en permets, moi. Je suis franchement... Genre de, je deviens sentimental. Si... Vous vous rendez compte qu'en 2005, c'était chaud pour le Paris Saint-Germain on était le club de la capitale et je comprenais pas comment ça se fait qu'on était dans les douzièmes, les trucs comme ça. Maintenant, regarde-nous comment on est au top du top. On hésite, on ne sait pas quel entraîneur on va prendre. Alors que là, on a un entraîneur, certes, euh, dans le jeu, c'est pas très joli, mais dans le résultat, il est il est dans le timing. Il fait aussi bien, voire mieux que Tourelle sur le résultat. On va pas se mentir. Ben oui, monsieur, dame. Ben oui Ah là là C'est Zidane hein, En tout cas, euh, sache que nous, euh, on est prêts à, à, à t'embrasser le crâne. Voilà, donc euh, tu viens, tu baisses la tête, on te fait un petit bisou de, dessus. Chacun autour, tous les, tous, tous les fans du Paris Saint-Germain, euh, on, on, peut, on peut tout faire pour que, pour que ton séjour au Paris Saint-Germain euh, soit le meilleur possible. Alors, tu as juste un mot à dire. Euh, j'accepte le Paris Saint-Germain, comme ça nous, on vire la pochette de Lino. Et euh, voilà, tu viens et tu, tu, tu procures au Paris Saint-Germain un jeu. Et surtout, tu nous mènes vers la Ligue des champions. Tu la gagnes en tant que joueur, tu la gagnes en tant qu'entraîneur. Mais personne ne peut t'arrêter, toi Personne Oh là là En plus de ça, tu as entraîné CR7. Il faut que tu entraînes l'autre me meilleur joueur du monde. C'est quoi ton délire faut entraîner ceux qui ont plus de ballons d'or Hein? Ça te challenge pas un petit peu ça hein? Toi Zinedine Zidane, le mec qui entraîne que des classes mondiales, c'est pas mal hein Tu nous remportes une petite Ligue des Champions, des champs l'année prochaine il nous fait gagner la, la, la, la Coupe du Monde, et après, 2006, euh, 2026, encore Coupe du Monde. Cette fois-ci avec toi dans nos rangs. Allez Zinedine Zidane, accepte. Accepte. Accepte. On s'en fout de ton accent marseillais que tu vas voir en conférence de presse. Nous, ce pas ce qu'on regarde. On t'aime. On aime tout Marseille. Là, aujourd'hui, je souhaite que Marseille, il ait que du bonheur pour eux. Voilà. Donc, j'espère que ces, ces petits messages euh, t'ont euh, convaincu ou, ou euh, ont aidé euh, au fait que tu puisses signer au Paris Saint-Germain. Ça vient tout droit du cœur. Là, j'ai fait presque 10 minutes de vidéo. J'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, mais sache que c'est uniquement pour toi, Zénédine Zidane. Viens nous entraîner, viens nous sauver, même si on n'est pas forcément euh, dans un trou. On ne va pas se mentir, on est quand même premier du championnat et deuxième en Champions League dans les poules. Euh, on est assez bien placé, Mais viens nous sauver. Viens quand même nous sauver. On est en, en totale détresse. Euh, détresse au Paris Saint-Germain, maintenant, c'est quand tu es premier et tu bien placé pour la Ligue des Champions. On a vraiment évolué. Alors Zidane, viens faire partie de cette belle aventure. Hein viens faire, viens. Viens. En plus, si tu viens, Kylian, il reste incroyable. Il y a tout qui, va, qui, qui se remet dans l'ordre.